tout le monde, les haters de Thanos, vous allez adorer cette vidéo parce qu'on va parler évidemment de la mort de Thanos, alors au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que les nerfs sont déjà euh, finalement ont déjà été implémentés sur le jeu, peut-être que ça arrivera euh, d'ici quelques heures, mais évidemment on va assister bientôt, normalement où on y a déjà assisté à la mort de Thanos, du deck Thanos, alors est-ce que c'est Thanos qui sera touché directement C'est compliqué, c'est une carte emblématique finalement euh, du MCU, c'est une carte qui est pool 5, donc c'est compliqué finalement de l'affaiblir, c'est une carte surtout qui a un gameplay qui est délicieux, qui a... Un deck building qui est délicieux. Alors, gameplay délicieux, là, normalement, vous avez les oreilles qui sènent. Vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est horrible, ça détruit la méta. C'est le deck qui est trop fort, mais c'est pas la carte. Et évidemment. Le problème, finalement, c'est Queen Jet et Lockjaw. Alors, peut-être toucher au Queen Jet et Lockjaw mais sans affaiblir non plus les decks qui l'utilisent et qui ne sont pas trop pétés. Bref, je ne vais pas m'étendre, évidemment, là-dessus. On va parler du Thanos Death, de la mort de Thanos. Alors, je trouvais que c'était le deck euh, parfait, finalement, un petit peu pour symboliser à la fois la fin de cette méta Thanos, finalement, qui a été très intéressante. Mais sur la fin, c'est vrai qu'en tournoi, en tout cas, alors, je sais pas, en ladder, un petit peu moins, j'ai l'impression. Il y a une méta qui est plus riche, mais c'est vrai qu'en ladder, c'était un petit peu relou de croiser dans les top 8 tout le temps que des euh, Thanos. Alors justement, cette liste-là, elle a été au départ créée pour contrer les Thanos. En tout cas, théoriquement, elle était censée contrer les Thanos. Elle a fait plein de top 1, d'ailleurs, en tournoi. Plein de, enfin, de top 1, de victoires de, victoire de tournoi, tout simplement. Et, euh, et voilà, en plus, c'est une liste qui... Alors, j'ai pas fait cette liste juste pour la vidéo, pour entre guillemets, symboliser la mort de Thanos. C'est vraiment une liste qui existe, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup tryhard. Alors, je vous la mets comme ça comme ça vous avez le euh, la liste en grande euh, l'idée du deck évidemment c'est de jouer bon classique hein, le Thanos avec les pierres le Lockjaw, le Queen Jet, ça c'est la valeur sûre. Et en fait on va euh, avoir un, un, justement un match-up intéressant contre Thanos et contre d'autres decks. Également parce qu'on joue, joue un petit peu plus contrôle. On a ce Killmonger qui va finalement euh, libérer la place parce que s'il nous pose problème avec le deck Thanos, c'est la place on board. Parce que parfois l'adversaire il peut nous bloquer le board et euh, en fonction un lieu qui ramène des écureuils etc. Bah finalement les pierres ça prend de la place et ça fait pas tant de points que ça. Donc on a la possibilité de les détruire ou détruire les cartes en face pour jouer tes euh, death euh, pour euh, bah très souvent zéro mana ou en tout cas pas très cher sachant qu'on a la wave évidemment on a le Chang-Chi, on a le Lich, on a l'Aero, on a le Chavez pour augmenter les draws du Lock Joe euh, on a la que ça c'est classique on a le Doctor Doom dans cette liste parce que justement vu qu'on n'est pas euh, spécialement plein les, les, bornes, les bornes chez nous en tout cas euh, même chez l'adversaire dans l'absolu ne sont pas pleins. Bah on a vraiment la possibilité voilà, de ramener un Doom Full Oak Joe et ça fait des points. Donc voilà, je trouve que cette liste, elle est euh, elle est absolument géniale. On va partir tout simplement. Moi, c'est un, un deck que j'avais beaucoup, beaucoup... Euh, attendez, je mets le deck sur le côté, mais c'est comme ça. Et c'est parti, Thanos Death, bam. Euh, c'est un deck que je m'étais beaucoup entraîné avec euh, pour euh, les derniers tournois que j'ai fait. Et finalement, j'ai joué la version classique parce que c'était une liste qui prenait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à maîtriser. Sachant que Thanos, je l'ai eu vraiment sur le tard. Hein. Ça fait même pas une semaine que j'ai Thanos, donc j'ai eu deux jours d'entraînement avec tout Thanos, avec déjà la synergie Thanos, euh, on va dire. Euh, Est-ce qu'on le détruit ça On peut, je crois. Alors c'est important de jouer les pierres hein, dans la curve. Mais je finis déjà ma, mon petit, ma petite histoire. Euh, j'ai trois pierres, je vais snap. Donc euh, voilà j'avais peu le temps pour euh, m'entraîner sur Thanos donc j'ai déjà, je, je suis d'abord entraîné sur cette version parce que je trouvais que, que c'était vraiment intéressant d'avoir un contre à Thanos et finalement voilà c'était presque trop complexe donc j'ai joué plutôt à la version Thanos classique et finalement bah à force maintenant euh, je commence à vraiment bien bien maîtriser cette version là bon vous allez me dire que ça sert un peu à rien parce que normalement la page sera tournée mais on sait jamais euh, donc là on va vraiment bourriner le raft même si normalement la Time Stone c'est plutôt une carte que je vais utiliser sur le tour euh, sur le tour 3 Ce qui me permettra de curver mon tour 5 Aéro ou leash sur le T4 Mais ici vu qu'il y a le raft On va évidemment bourriner Et euh, en piochant de cartes On a la possibilité Souvent du moins de, euh, de récupérer le raft Tout de suite avec une pierre bleue ce serait encore meilleur Oh bah écoutez ça me va Juste pour une carte Mais le raft est tellement fort qu'on va faire ça Boum boum On va bah, peut-être wave en vrai non Si on fait wave power stone Non je vais, je vais faire log joe Power Stone. J'ai pas beaucoup de points au mid, mais c'est pas si grave. Je récupère tout de suite la carte. C'est un Giganto, c'est gros. Euh, donc voilà, liste très intéressante. Très counter. Alors peut-être que... Modok... Oh envie de crever. J'ai vraiment envie de crever. <rire> non, mais sérieux. Merde, j'ai pas lancé le record de YouTube. <rire> si vous imaginez le truc, le truc de fou. Oh non, mamie Oh pourquoi Ou Vous faites ça Non, bah Shadow King, hein, en, en mode euh, je joue une carte. que hein. euh, Polaris. Non, je vais le garder en main. Bah ouais, mais.. Pou, pou, pou, bah ouais, bah ouais, bah ouais. En vrai, je vais me battre parce que. Je sais pas. Si je joue Shuri euh, Crea, en vrai, le Shadow King est pas si mal. Shadow King, il réinitialise les cartes alors. Leur... Oh non, mais c'est incroyable ce que j'ai pris là. Oh ça c'est le play, play d'une vie ça. Oh, mon dieu. -Man. Bah en vrai je suis quand même devant. Hein. Ouais. Bah je vais jouer euh, ça et ça. Techniquement euh, je suis devant. Va falloir que je top deck un truc vraiment fort. Bon il a pris le mid. Il a pris le mid. Allez un petit top deck d'un truc fort. Lézard. Bleh perdu hein. si je fais les arts à gauche il va à gauche les arts à... ouais en <rire> oh vrai ouais. une main de fada bref euh, donc oui liste intéressante alors peut-être que Thanos je l'espère en tout cas Thanos sera pas euh, nerfé la carte Thanos je pense que elle on, on peut faire des decks et j'en ai croisé d'ailleurs en euh, c'était en 16 e de finale sur le dernier tournoi que j'ai joué euh, j'ai croisé un deck euh, Thanos mais sans logjo euh, d'un joueur français d'ailleurs euh, Kiz il s'appelle, et euh, je, crois, je, je crois que c'est... non c'est Wonder, Wonder bref c'est des beaux, très bons joueurs qui sont souvent sur le chat D'ailleurs j'y pense avant d'oublier, euh, cette semaine je stream évidemment mardi jeudi comme d'habitude, 10h, 19h, ça vous avez l'habitude hein, Tous les mardis, tous les jeudis sur twitch.tv, mais en plus je streamerai mercredi, tout simplement parce que sort la nouvelle méta mercredi En tout cas les nerfs et les up euh, mercredi dans la nuit, enfin mardi dans la nuit donc euh, mercredi je streamerai évidemment. Euh, Power stone. Alors on va piocher avec la space stone ici pour tout simplement augmenter et on va snap pour augmenter nos chances d'avoir une autre pioche pour augmenter nos chances de récupérer raft. Ouais. Ah, ah oh, c'est dur. Ok nice. Là, voilà, sinon j'avais un plan un play casse tête là. Est-ce que je, je récupérais la carte avec le raft? Ça, c'est intéressant en vrai en termes de théorie. Est-ce que ici on récupère une grosse créature à 0 mana Mais par contre, on a une ligne qui est très faible. Donc, on bloque une ligne. On lui donne une ligne facile. Ou alors, on joue avec Joe, C'est-à-dire qu'on décale. Et en décalant, on peut peut-être quand même récupérer. J'aurais plutôt décalé, je pense. Euh, on va piocher ici. Ça, ça me va. Ça, ça me va. On va snap. On a une main évidemment exceptionnelle. On a le Joe. Lokjow, bro. Euh, alors... Hum. non On va juste passer. Hein. On va juste passer. C'est pas mal ce pont branlant parce que... Beast, ok. Ça libère la place. Bon, évidemment, on mettra pas Lokjow dessus. Donc là, on va... C'est quoi son deck oui. Est-ce qu'on lui donne euh, des trucs Non, je crois pas. Je sais pas. Bishop. Ok. Donc là. Mana. Space Stone. D'abord Space Stone, comme ça on peut décaler deux cartes. Space Stone, si jamais ça revient. Mana et ça. Et ça, on va le mettre là. Non. Non, on va. dire. Peut-être la space stone en vrai on va là. Peut-être c'est ça qu'on va... On s'en moque en vrai. Je le met là ça. J'ai envie de vider un peu la main. Machine World. Ah, c'est chiant parce qu'il me donne des cartes. Ça pollue mon deck. Ça c'est très très... En vrai ce qu'il fait c'est très intéressant. C'est un bon joueur le borito là. Après, euh... la chavez est cool. La Liche serait super. Ramener la Liche serait top. Gulk, ouais. Sans Liche, ça va être compliqué parce qu'on prend un sacré chang au mid. Et il l'a dans son pack. Reality Stone qui casse le land. On peut rien jouer au prochain tour. Parce qu'on est bloqué. Ah non, aussi, on peut décaler. On peut décaler. Euh. Ouais. C'est quoi le play On décale un, un monstre ici. Et on fait genre Killmonger Qui libère la place. Je crois que j'aime bien juste ce petit killmonger. Déjà ça améliore la death. Le soulstone, le patriote. Dommage. Bon. Ma foi. Ça va être compliqué. Ça va être... On peut faire aéro à gauche. Là il va faire quoi Cette death elle coûte cher en vrai. En vrai, ce je sais pas. Je suis pas si mal quand même. Hein. Genre death ici, c'est quand même beaucoup de points. URL ici. Ouais, ouais, ouais. Mais je comprends, je comprends. Mais euh... je crois, on a un doom qu'on peut, on peut caler le doom. Je crois que je vais faire ça. Un peu bizarre, mais. De 8 Je vais sûrement me faire éclater. Je vais sûrement me faire éclater. Mais j'ai envie de les rester dans cette game. Je vais rester, mais je crois que je vais me faire éclatman. Ouais. Alors en fait, la squirrel, elle, elle est cool parce qu'elle casse le pont branlant. Et là, elle peut me ramener un truc cool, dommage. Genre le. Ouais. Faut encore que. Le truc cool, pas tant. The Hood. Change rien. Iron Man. Il gagne Iron au mid. Et gagne pas d'un million. La question c'est est-ce que je le gagne à l'écart 30 à 13, 26 à 6. Si mon calcul est bon, ça devrait être ok. Ok. Bon, c'était un peu bizarre, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, très li liste, très intéressante, hein, Iron Man, Patriot, Bishop. C'est un truc qu'on voit beaucoup aussi. J'ai sorti, je crois, hier. Euh, ouais, c'est hier. Euh, la liste des du nouveau Patriot. Bah pour le coup... J'aurais presque pu faire, et je la ferai peut-être après les nerfs, la liste du nouveau Patriot V2, entre guillemets. Pas forcément meilleure, mais différente. Mais ça, c'est pareil, c'est une forme de Patriot. Il y a plein de versions de Patriot qui, sont, qui sortent de la version classique, qui sont très intéressantes. Euh, moi, ce que j'avais proposé, c'est la version un peu contrôle. Ça, c'est la version un petit peu plus euh, mid-range, si je puis dire. a une belle main. Et vous voyez, là, sur la gamme d'avant, la Death a été bien. des plus... Euh, C'est quoi qu'on a fait Ouais, Death plus, euh, plus des petites cartes. C'était hyper intéressant. Ça a permis d'aller à gauche et en même temps de faire beaucoup de points à, euh, à droite. Évidemment, on va là. Ok, vu qu'on va casser le land. D'ailleurs, est-ce que je casserai pas Elysium Du coup, moi, j'ai Lockjaw. Je pense que je peux me permettre de casser Elysium. Vous voyez ce que je veux dire Genre l'Elysium, je m'en fous maintenant. Donc, moi, j'ai déjà fait mon « power play. Donc je peux me permettre de péter l'isium. Super. Le killmonger. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc space stone. Et power stone. Tranquillement. On a l'île de mur qui est intéressante. Et puis on pourra décaler et tout, enfin voilà. De toute façon, quand on a Lockjaw, évidemment, et les, et les pierres. C'est pour ça qu'on voit que même sans Queen Jet, le deck est pété. Je pense que c'est vraiment Lockjaw. En fait, on devrait peut-être, quelqu'un l'avait proposé, c'est intéressant, faire que Lockjaw, c'est soit une carte. Soit effet continu, mais encore, le mal peut être quand même fait. Mais que ce soit marqué une fois par tour seulement. Ouais, bon, il part, hein, parce que je vais déplacer, je vais faire créa, créa. Donc peut-être que ça, ça pourrait être pas mal. Ça rendrait la carte. Euh... Ouais. Est-ce que ça rendrait la carte toujours jouable ah, je pense que oui. Parce qu'en vrai, ouais je pense que oui. Parce qu'en vrai le deck Lockjaw non Thanos. Oh, le deck Lockjaw non Thanos, il joue rarement 2-3 créa derrière Lock Joe. En fait il va souvent faire le marteau de Thor derrière ou un petit euh, Night là, le euh, Diablo qui se déplace. Une petite wasp Mais en fait il va ouais, il va rarement faire un espèce d'enchaînement comme ça Parce qu'il a quand même beaucoup de grosses créatures dans le deck Et vu qu'il a pas les pierres Et c'est quand même un deck qui est cool hein. Aïe Bien ciblé Batman Ok Pas enfin, sûrement notre T4 Lock Joe et des pierres J'ai pas envie de recycler celle là En vrai ma probabilité c'est soit de récupérer une pierre Soit de récupérer euh, une carte et une carte ne m'intéresse pas. Ah, ça c'est toi. Kiln. Ah. Est-ce qu'on ira là Avec Lockjaw Au pire, je le pète. Et en fait, je me dis que j'ai Doom. Ah, bah, je vais péter euh, Storm. Je vais péter Storm. Ouais, donc on va faire. Ah, oh, il y a ça sinon. Et... Ah, on peut faire ça et juste péter Stone. Non, on va faire ça. Ah, dommage de pas profiter de la shielk A3. Shielk, là, on est sûr de gagner. On pète juste là. Ouais, je préfère quand même faire ça. Là. Euh... Là. Là. Là. Ouais je pense que de toute façon il va essayer de gagner à gauche Cérébro C'est bizarre Cérébro Bah en fait c'est bizarre parce que Il a pas gagné kill. En fait je comprends pas pourquoi il a pas voulu gagner kill. Je vois pas comment il peut récupérer kill. à part avec le Hop là je vais le mimer vous devez le trouver Hop Hop! Ah, celui-là, quoi. On peut juste le faire. Hein. Franchement, juste une carte là, ça me va très bien. Après, il y a Lich. Hein. Lich, c'est toujours cool. Hein. Franchement, dans un contre un deck comme ça, encore qu'il qu a pas beaucoup de cartes en main. Je crois qu'on va Doom. On peut garder Doom pour le dernier tour. Non je vais Doom Ouais quoi que Je donne l'info en vrai Il bloque son hop Il va arriver à droite Je pense qu'on va Wave en vrai non Si on Wave Avec Shulk ouais, c'est pas mal hein, Juste Wave Après on peut Wave Killmonger Mais au pire on fait Killmonger Sur le dernier tour On verra Blue Marvel Toujours devant à gauche bah, je pense que j'ai quand même un joli killmonger Je pense que j'ai quand même un très très beau killmonger Le problème c'est que je perds à droite Mais on s'en fout, je gagne toujours à gauche Et je gagne toujours au mid hein. Ouais Ouais oh, ça fait égalité ici euh... Non il va gagner, non remarque non On va voir il va arriver à la fin C'est pour ça que je dis pas la carte J'explique pas mon mime parce que la carte va arriver là Vous allez voir mais je pense qu'il perd quand même. Hein. Et le Baku Le Mbaku, il est où C'est un Cérébro 2. Il y a un Bakou normalement qui arrive. Qui hop Bon, ça, là, il changeait rien le Mbaku. Il était 6 de puissance pour 0. Et euh... Mais normalement, il y a un Mbaku. Oh, c'est honteux. C'est honteux, il joue pas Mbaku. En plus, c'est pool 3 maintenant. Ah faut jouer Mbaku dans Cerebro, c'est la meilleure carte de Cerebro Là on va recycler, hein. important. Quand on a des mains comme ça, on va lancer les, les petites pierres. faut avoir le lock Joe, encore plus en, en mirror match. Oh C'est pas bon du tout oh, C'est pas bon du tout ça. Après on peut le péter avec la pierre rouge. Jet en lace, ça, ça, il va y avoir un truc sympa. Orino, oh, on peut le péter si on veut. Je crois que je vais juste faire ça. Je pense qu'il va le casser avant moi, non? Là, il fait rien. À dire, il a gardé ses pierres de la Mindstone J'ai envie de leash, mais il y a pas un truc avec aéro à gauche. On ramène toutes ces pierres à gauche et on gagne un peu là. Là, il va faire pierre, pierre. Et si on ramène tout au mid Là, il va faire une pierre, une pierre, She Hulk, etc. Donc en fait, si on ramène tout au mid, on devrait gagner, non On fait ça là, et ça là, comme ça. On tente le snap Ah remarquez non Attendez il va il va sûrement faire euh, Pierre rouge ici Donc s'il fait pierre rouge On ramène tout à droite Et on fait ça Comme ça il détruit pas le mid Et je gagne Je pense qu'il va shi-hulk, pierre rouge Plus une autre pierre En général il va faire Deux pierres plus euh... Ouais pierre rouge et shi-hulk. C'est ça hein Je pense on lui pète la tête. Oh, Allez, pierre rouge. Oh! Non, c'est bon. Sinon, ça gagnait quand même. Ok, vamos. Bah écoutez, on a pris 4. Avec notre aéro. On pouvait euh, Rhino, mais vous voyez, on a vraiment attendu le dernier tour. Parce que même s'il avait une avance avec sa Mindstone, franchement, il y avait quand même moyen qu'il fasse un play un peu tricky et que je le batte au play tricky. Puis moi, j'avais vraiment la possibilité de faire cet aéro sur T4. Donc, euh, ça, c'est un match intéressant. Ah, très très très intéressant. Oh, snap. Oh, snap. Shadowland Je peux faire Timestone T2 si je veux faire Lockjaw plus une pierre derrière. Je pense que c'est un play qui se fait si jamais j'ai une pierre euh, jaune. Là j'aurais vraiment toutes mes pierres. Ok, on s'en moque un peu. Killmonger, LED presque. Ah Je chiant ça peu chiant. Après, ça reste mon deck. Donc, je vais vider mon deck, entre guillemets. Enfin, je vais remettre les pierres dans mon deck. Lui, il va piocher des vieilles pierres. Le est pris son Patriote. Ça me paraît comme... Bleh, ça me bloque, ça. Hein. Typiquement, heureusement qu'on a killmonger. Enfin, non, on a plus killmonger parce qu'il y a ça, mais... Pour la pierre euh, verte, avant, pour récupérer les manas. Bon. Bah, il est pas mal, ce tour, quand même. Hein. Surtout qu'en face, ça a l'air d'être un deck, je fais des points. Le fameux deck Patriote, il fait que des points. Ça dépend quelle version c'est, justement, mais si c'est la version classique, son but c'est juste de faire des points. Et s'il veut juste faire des points, bah, on, nous on va le battre au points, quoi. Parce qu'on on fait quand même un peu plus que lui en termes de points. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est génial ça. On a 6 mana. Le Doom à la fin est cool. Il est très très très surprenant je trouve. Le Doom à la fin est quand même bien sexy. Au mid il y a quand même 17. Il faut les faire les 17. Cosmo euh... peut être assez cool. Patriote c'est pas mal aussi. Hein. Patriote, Choker ici. Non Choker là. Ruin là et là. Patriot il va booster la carte du Doom et le Shocker. En termes de stats c'est à peu près ok. Patriot mystique c'est pas assez fort. J'aime bien juste faire ça. On va voir ce qu'il va nous inventer. J'aurais pu presque Osmo à droite mais... Blue Marvel donc égalité au mid pour le moment. Wasp et Ultron. Je crois que c'est GG. GG, ouais, ça fait des points. Ça a fait des... Ouais, GG. C'est une belle gamme. Ouais, le Patriote il fait quand même des points. Là, il nous a manqué un peu de... Bah, finalement, au mid, on a mis que Chavez. Et on n'a pas pu déplacer. Ouais, game un peu complexe. game un peu complexe. Mais... Belle sortie de sa part. Le Patriote le... Enfin, le Blue Marvel, l'Ultron et tout. Peut-être qu'il fallait prendre un peu plus à gauche. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est une game un peu étrange. Peut-être il fallait euh, ouais, mettre à gauche ma carte, mon, mon choc je pense, mon choker. Ouais, là c'est ma faute. C'est un deck qui est complexe, hein. c'est un deck qui est très... Et pourtant j'ai pas mal d'heures de jeu maintenant, pas mal de jours de jeu même sur le paquet. Euh, et de manière vraiment très euh, de manière très concentrée pour le coup, pas euh, du, du, du TCG euh, Netflix comme on dit. On regarde un film et en même temps on met les doigts sur l'écran. Sur là vraiment... J'ai passé beaucoup de jours à vraiment théoriser le deck et... Oui, il y a des petites erreurs encore. Bon. C'est le genre de deck qu'il faut 1000 games hein, pour le maîtriser correctement. Enfin, on va dire pour vraiment être... Pour ne plus avoir de, de, de failles dans notre gameplay. J'ai pas 1000 games. Hein. Franchement, j'ai peut-être 200 games, un truc comme ça, ou 300. Ouais. Euh... Bon, 3 jours, c'est pas mal. Alors. Je vais recycler... Une stone. Je vais juste recycler une stone. Ok, il recycle aussi. Ah, il a l'île de Muir, ce vilain. La voûte, ok. On s'en moque. On va bourriner l'île de Muir. On aura un aéro derrière qu'on pourrait ramener euh, peut-être sur Camartage, on verra. Il y a le Doom aussi. Hein. Doom sur Camartage, Ça bourrine la voûte. On sait, est-ce que c'est suffisant. C'est un peu bourrin comme play, mais... Enfin, en vrai, c'est plutôt lui à déplacer, je pense. C'est enfin, un peu bourrin comme play, mais je pense que j'aime bien. Leech, ok. En vrai, le mal est fait, hein. Enfin, pour nous, hein. c'est une carte qui fait pas beaucoup de points chez lui. Et il on a les deux murs qui compotent. On prendra jamais euh, Chang-Chi en plus sur le mid. Là, on peut... Bon, j'allais dire, on peut faire aéro à gauche, non, mais... C'est quoi c'est juste ça à toi Dino Time Stone Power Stone ouais, C'est complexe quand même Sur Cheval qu'on gagne euh, Sur euh... Ah non mais bah non a... j'aurais dû peut-être piocher non pour augmenter les draws d'avoir Killmonger. En fait, j'aurais dû piocher par rapport au Killmonger avec ça. Mettez le lieu et j'essaye de piocher Killmonger. Parce que sur Killmonger, on gagne. Mais lui ne le sait pas. Ah, j'aurais dû piocher Killmonger. Ouais, là, il gagne. Hein. Euh... Euh... Non, my bad. J'ai fait le play et après, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. La droite, elle est toujours pour nous. La droite est toujours pour nous parce que qu'il doit investir sur les autres lignes. Et nous, en, en, en attendant, on investit à droite. Donc là, vous voyez, bon, moi je joue un peu vite, c'est vrai. Euh, en tournoi, forcément, je joue un peu moins vite. Mais, euh, mais là, j'aurais dû faire le, la pioche. J'aurais dû faire la pioche parce que je savais que j'avais pioché Chavez derrière. Enfin, on le recycle pas. On le garde en main, surtout que ça coûte 0. Ouais, Doom était intéressant, mais... C'était gagné hein, d'ailleurs, hein, sur Doom. Hein. Genre, c'est pas un play qui m'a fait perdre ici, c'est un, un play qui m'a fait gagner. C'est juste que derrière, je suis pas arrivé à concrétiser dans les faits en ne piochant pas mon Killmonger. Mais c'est à moi de le piocher aussi. Hein. Pas, je dois pas attendre, on doit pas attendre de piocher des cartes, hein. heureusement. Euh, on va faire ça. Ah. Jubilee, intéressant. Sur Bishop, waouh, c'est pas mal en vrai, Bishop tout de suite. On a un Doom qui est cool Oh ça c'est horrible par contre On va vite être bloqué un peu partout Après j'ai toujours le Killmonger hein. Ah lui aussi il se bloque remarqué J'ai toujours le Killmonger Je pense qu'il se fait quand même ce Doom En fait il faut juste que je gagne Ouais je sais pas Ça c'est fort Ça c'est fort comme play Pioche 2. Ouais. ouais. En vrai, ça change rien parce qu'on pioche 2, on augmente nos draws de Killmonger au tour d'après. Là, peut-être que le Doom me, me bloque. Peut-être que le Doom me bloque, mais dans tous les cas, on a besoin de Killmonger. Évidemment, là, on prend double écureuil. C'est un peu complexe. Déjà, notre deck sans écureuil, c'est chaud pour la place, mais. Ballsbane, ok. Ça change pas grand chose qui qui nous fait la win ok voilà bon, on a des trucs à faire au prochain tour l'iron man. man ouais là on a des trucs à faire Là on va pouvoir faire un peu de magie. C'est lui qui a l'initiative. La question c'est est-ce que son bishop il sera à 9 Non. Peut-être qu'on va le laisser à droite. On va faire ça. Ça. Que... à droite il a quand même beaucoup. Ça le plaît. Est-ce qu'il a une grosse créa dans son deck Il a Iron Man, Bishop. C'est dur à dire. On va faire ça. On va voir ce qui se passe. Mystique. Ça lui fait 14. Les 14, Man. je les bas. Ah Les 14, je ne les bats plus. Intéressant. Oh, il a une sacrée main quand même. Hein, parce que. Ouais il a une sacrée main Ah dommage Ah sur Killmonger il arrive un poil tard Bon c'est des match-up de points C'est des match-up de points Et euh, quand ça sort bien en face ça fait des points aussi hein. Et c'est pour ça que Vous voyez le deck Thanos le problème c'est vraiment Lockjaw, mais vous voyez là les... Ouais, gg. les games où on n'a pas Lockjaw Bah finalement on a juste un deck qui fait On a un très bon deck, on a un deck qui est top meta mais on n'a pas un deck qui est imbattable, vous voyez. Évidemment, quand on a Lockjaw, on est imbattable. Mais quand on n'a pas Lockjaw, on n'est pas imbattable. Et c'est pour ça que vraiment le problème, c'est Lockjaw, quoi. Oh, snap. On snap quand on a Mindstone contre tout ce qui n'est pas. Euh... Ah, on peut être agressif, non Je pense qu'on va rester classique. On aurait pu Mindstone into Lockjaw. Ok. En ladder, on, on, si on a un deck qui a plus de 60% de winrate, on snap T1 tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'en en, en pool 1 et en pool 2, il faut snapper T1. Si vous avez regardé mes vidéos sur les meilleurs decks pool 1, les meilleurs decks pool 2, et que bon, vous jouez donc les decks que je propose, vous snappez pour 1, 100% du temps. C'est le play le plus optimal à faire. Et finalement, avec des decks comme ça, où on a plus de 60% de win winrate, euh, bah, on va snapper T1 quel que soit notre adversaire. Alors évidemment, en tournoi, on le fait pas. En tournoi, on n'a pas 60% de winrate avant de jouer. Wolverine Bon, c'est cool ça. Plutôt cool. Euh... Ça peut être un Galactus, faut faire gaffe. Wave. Ça peut être un Galactus. Vraiment un Galactus. Faudrait piocher l'aéro là. Pas mal contre Galactus, ça. C'est quoi le play Il va Galactus à droite ou au mid, non En fait, j'ai envie qu'il ait l'init pour pouvoir caler un chang sur le dernier tour. En même temps, je pense c'est quand même ça le play. Non, il va à droite. Ah non, Hobgoblin, waouh. Écoutez. Bon, ça, il, il a juste pas Galactus en main, mais c'est sûrement un Galactus quand même. Le play, c'est ça. On se bloque à droite, mais on s'en fout. On a beaucoup de points. Je crois que c'est ça le play. Ah, intéressant! Intéressant. Bon, on peut plus jouer. Bon, Gala, c'est une horreur. Hein. Bon, Gala, c'est bien qu'en tournoi. Hein. C'est bien qu'en ladder, pardon. Euh, en tournoi, c'est le probablement le, le, le deck le plus mauvais. Mais c'est vrai qu'en ladder, c'est très fort. Hein. Après, je vous inviterai à ne pas le crafter. Parce que. Bon, en fait, ça vous commit dans un gameplay. Et pour après, voilà, je ne vais pas spécialement en parler là, j'en parle pas mal en stream. Mais voilà, je ne trouve... suis pas spécialement en haters de Galactus. C'est plus pour la blague. Mais le... je trouve qu'en termes de gameplay, ça vous enferme dans un truc qui est un peu restrictif et qui ne. Qui ne tend pas à la progression, quoi. Et ce n'est que mon avis. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est pas un deck qui fait progresser le deck Galactus. Même si là, en vrai, son play il est très intéressant. Ah, dommage, ça arrive un peu tôt. Le Killmonger dans le match-up, c'est très, très, très, très, très fort. Enfin, c'est ce qui fait gagner. On va voir si clé maintenant. Hein. On a une main qui n'est pas assez bonne. OK on va gagner à la avec chi qui va chi aussi mais il a limite je pense qu'il va juste Shiolk à droite. Après, il peut Blue Marvel à droite. Il a juste fait Timestone. Il peut faire un T5 à droite. En fait, c'est un. En remarque, on a ça. Hein. Si on fait ça, ça et ça. Normalement, c'est bon. Après, si on fait juste Shang-Chi, mais je pense que c'est mieux de faire ça. On va voir. Non. C'est Aero. Bon. C'est pas... pareil, hein juste notre killmonger mais on s'en moque ça améliore la death ok on peut jouer lish on peut jouer Lich à gauche on va snap quand même on a vraiment une bonne main et on finira par lock joe et un truc à droite mais finalement on est quand même devant hein. ouais snap agressif ici ça nous fait prendre des points pas gros mais en même temps on est devant. Mais on n'est pas sûr, il faut pas snap quand on est sûr, c'est trop tard. Si vous snappez parce que vous êtes sûr de gagner, c'est trop tard. Si vous snappez parce que vous n'avez aucun, vous... vous ne savez pas s'il faut snapper, c'est pas bon non plus, c'est trop tôt. <rire> faut juste vous dire, j'ai plus de 50% dans cette situation. C'était Permanence. C'est chiant ça. Un peu chiantos. Armor. Je vais ramener Armor sur sa car. Comme ça, je protège ma grosse créa qui va arriver derrière sa car. Genre Death ou hulk 50%. Ah, Cosmo, pas de peau. Ok. Oh waouh. Oh, il est dégueu. Euh, bon. Parfois. On va pas se turn, comme on dit. Là, il devrait snapper. Il a Lockjaw. Je comprends pas pourquoi il ne snap pas. Mais bon. En plus, il fait plein de mana et tout. Lish, ok, bon. Chouri, oh chouri, elle s'active hein. chouri, elle s'active hein. Donc, normalement, on a perdu. Ah, les limbes Bah, les limbes, c'est pas... Est-ce que c'est pas pire pour nous En vrai, il est bloqué à gauche. En vrai, il est bloqué à gauche. Donc, à gauche, on peut y aller. Donc, en fait, à gauche, on va gagner. On vraiment une main de caille. Hein. On fait ça. Je pense qu'on va faire ça et ça. Game extrêmement bizarre. Bon, je suis quand même devant sur les deux lignes et à gauche, en vrai, il est bloqué. J'ai juste peur de prendre Chang-Chi sur le mid, mais... Let's go, il est 30. Ah non, ça marche pas avec Shuri, ok. Euh... Euh... Bah c'est bon hein, si je vais là. Bon, mon truc il est 4 et il prend plus 2 du Red Skull. Donc ça de... devrait être bon. Bah Écoutez, on va s'arrêter là. Vous voyez, le deck est cool. Hein. Bon, de toute façon, voilà, c'est Thanos. Mais c'est une version counter à Thanos et c'est une version qui est un peu différente dans son gameplay. Euh, un peu plus technique finalement, un peu moins voilà, classique. Hein. La version classique c'est vraiment curve, curve, curve, curve. Là on est à un truc où on a besoin d'un petit peu plus du Killmonger, la wave on peut parfois pas forcément la jouer T3 mais la, la placer un peu plus tard. Voilà, on, a, on a plus d'armes de contrôle mais forcément bah, ça rend le deck un petit peu plus difficile à jouer mais euh, tout aussi intéressant et vraiment tout aussi fort. Euh, peut-être un petit peu moins en ladder, un peu mieux en tournoi mais bon, c'est Thanos, dans tous les cas ça reste un deck euh, vraiment rouleau compresseur ou du moins ça restait un deck rouleau compresseur normalement les nerfs sont déjà plus ou moins arrivés. Sur ce, merci à tous euh, je vous embrasse fort, merci euh, de me suivre euh, Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube si jamais vous appréciez euh, la chaîne et euh, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde